Mais ah ah ah ah ah ah ah ah les, les bruits qui vont, ils vont. <rire> <rire> <rire> Attends, Mike j'aurais dû mourir, j'ai plus de vie. <rire> Ah, mais... J'ai cru que c'était toi Je <rire> suis si moche que ça Recule ta mère Ta mère Ta mère Ta mère On dirait des vrais keufs On a oublié un endroit Ici on n'a pas visité. Ah D'accord. Ah, oh des... Mais A tes pieds Oh le mec il est cool il est passé à côté Attends attends, attends laisse le moi Du coup je peux pas prendre tes ah munitions non, de Ah pour les donateurs oh, le truc de fils de pute Ah bon Oh les grosse salopes Non mais du coup j'ai perdu un gun <rire> Oh les connards <rire> Maintenant faut sauter au dessus Oh Simon je crois que c'est toi qui a tiré Non Ok je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de tirer il Y a Simon pas loin ah, ah je... Oh Oh Je ouais, serai Il Simon, pas loin Ah <rire> Il est trop vénère, Simon Casse-toi Mais... oh, putain <rire> Il était trop vénère, Simon <rire> Mec, il m'a attendu dans le coin de la porte, il m'a dit <rire> là. J'ai pas peur, moi ah. <rire> C'est qui ça? C'est que. Oh, oh la witch! Elle a, déli... elle a des délires avec ses couteaux. elle, ah je crois. bah je <rire> <rire> Ah, cours! Ah, court pas. Oh, court pas cours pas! Oh, cours pas! Recule! <rire> Marche arrière! <rire> Ta gueule! <Y> a le. <rire> Écoute le bruit qu'il fait. Oh. Putain Il va nous écraser mec Oh, Réanime <rire> moi, réanime moi Oh la patate Si si si si si si Oh mec j'ai trouvé une planque Wow Mais putain il y en a plein partout La grosse Connasse je suis coincé Je vais crever, je vais crever Mais je suis pourquoi coincé Bah tu l'as On est coincé On est coincé Crève <rire> connasse Mec ah, est on bon. est coincé là Pas moi Bonne chance Attends, attends, m'explique pourquoi j'ai un bâton maintenant et un pistolet Ah moi aussi D'accord C'est pas n'importe quel bâton Harry C'est un Arbus 2000 ah mais Elle est en moi Casse-toi Oh Elle était dans toi Elle a voulu me violer par l'intérieur Mais putain mais... Je suis bloqué dans elle Casse-toi sale merde Mais... Abusé Ah, <rire> Ton grand mal oh, maintenant reviens ce que t'as dit en vrai Bonne chance flaguer. Vite Vite Vite Mec j'étais <rire> à la porte Pourquoi, Pourquoi t'es pas venu avec moi On aurait pu s'échapper <rire> il t'a tout fait. <rire> c'est plus besoin j'ai entendu ton cadavre tomber par terre. Prend, prends le fusil et vas-y attends je fais diversion. Mew, <muché> <muché> garçon <rire> What il, fait il y a un mec qui s'est fait tuer par le, par le tronçonneuse, regarde viens voir. Il, lui il vient de tomber là il y a un instant, ah, il est mort. Mais... Ah, D'accord. What, What <rire> Qu'est-ce que c'est Il passé quoi a le mur il nous a blessé. <rire> Mec il a traversé le mur il a cheaté